Vous avez certainement vu mon test de la Huawei Watch 3 qui est sorti il y a quelques jours sur la chaîne aujourd'hui et comme promis je vous propose un comparatif entre la Watch 3 et la Watch 3 Pro, je vous ai posé la question sur est-ce que je vous fais un test complet aussi de la Watch 3 Pro mais vu qu'elles sont vraiment vous allez le voir très proches, vous m'avez dit qu'il n'y a pas forcément besoin donc je vais voir en fonction du temps que j'ai si je peux vous sortir quand même un petit test un peu plus allégé sur la Watch 3 Pro, on reste notifié bien entendu si on clique sur la petite cloche Watch 3 Pro ou Watch 3, c'est parti Commençons bien entendu par parler du prix, la différence de prix entre la Watch 3 et la Watch 3 Pro. Vous le savez, Watch 3 déjà très cher, alors Watch 3 Pro très très très cher. En effet la Huawei Watch 3 va démarrer à 369 euros en fonction du modèle, 369 euros c'est le modèle que j'ai le modèle active avec un cadre noir et un bracelet en silicone noir après vous aurez le modèle classique avec un bracelet en cuir ou en tissu disponible à 399 euros et la version l'édition elite avec un bracelet en métal disponible à 449 euros du coup watch 3 de 369 à 449 euros c'est déjà un budget bah, vous l'avez vu par rapport à ce que la montre vaut actuellement aujourd'hui en juillet 2021 sur le terrain dans bah, dans l'utilisation, c'est beaucoup trop cher. Et c'est pour dire, la Watch 3 Pro est encore au-dessus au niveau du prix. La Watch 3 Pro est disponible en deux éditions. L'édition classique, celle que j'ai, qui démarre à 499 euros. Oui, 499 euros. Elle a un bracelet en cuir. On va parler un petit peu de ces matériaux, mais c'est simplement un prix démentiel pour une Huawei Watch. 499 euros et la version Elite avec un bracelet titane est à 599 euros. Bref, là on est vraiment sur le haut du prix des montres connectées. On commence à attaquer euh, Apple là-dessus au niveau euh, bah, du prix. Si on prend la version classique de la Watch 3 Pro et la version classique de la Watch 3, on a une différence de prix de 100 euros. Alors qu'est-ce qui fait que la Watch 3 Pro est plus chère Continuons. Commençons par déjà évoquer le design, car oui, la première grosse différence, il n'y en a pas beaucoup, ça va être le design. On va voir des designs différents, peu importe du bracelet, peu importe de l'édition. Tout d'abord, parlons de la différence de taille, de dimension entre la Watch 3 et la Watch 3 Pro. Vous allez le voir, côte à côte, on voit que la Watch 3 Pro est vraisemblablement plus grande, et c'est vrai. La Watch 3 mesure 46,2 par 46,2 avec une épaisseur de 12,15 mm, tout ça pour un poids de 5. 54 grammes environ sans le bracelet la watch 3 pro elle est plus grande elle mesure 48 mm par 49,6 mm avec en fait c'est le, le petit cadran plus et une épaisseur de 14 mm tout ça pour un poids de 63 grammes sans le bracelet aussi on aura donc une montre avec un cadran de 48. Une montre avec un cadran plus imposante, qui sur un bras fait aussi plus imposante. Déjà, qu'un cadran de 46, c'est un cadran assez grand. Alors, un cadran de 48, je peux vous dire que là, ça commence à peser. Au-delà de ça, on va avoir une différence dans les matériaux. Car la Watch 3 a un cadran en acier inoxydable, alors que la Watch 3 Pro a un cadran en titane. C'est un petit peu ce qui faisait aussi la thématique de la GT2 Pro, le cadran titane. Je vous comparerai la 3 Pro et la 2 Pro. Plus grande, plus solide, mais et néanmoins, on reste sur la même taille d'écran. Un écran de 1,43 pouces pour les deux, AMOLED 466 par 466 pixels, soit 326 ppi. C'est donc vraiment la taille et le, le cadran qui va se retrouver là avec les petites gravures, etc., qui se retrouvent autour de l'écran qui va ajouter de la, bah, de la grosseur à la Watch 3 Pro. Ensuite, les montres vont être un copier-coller. La petite couronne rotative en haut à droite, sous forme de bouton. Le petit bouton plat en bas à droite A l'arrière cardio fréquence mètre pour les deux Le même cardio fréquence mètre Le bracelet de 22 mm pour les deux Donc au niveau design on a les matériaux Et la taille qui change l'épaisseur La taille et le poids bien entendu Sinon on est sur le même état d'esprit de montre C'est normal c'est juste une version pro Maintenant la question c'est est-ce que C'est seulement cette différence de taille et de matériaux Qui rajoute 100 euros voire 200 euros Ou il y a des choses en plus dedans Continuons On ne s'arrête pas là dans la différence il y a encore au moins une grosse différence après il y a des différences que je vais vous évoquer par rapport à mes tests mais grosso modo sur le papier quand on regarde les deux fiches techniques il y a une autre grande différence ça va être l'autonomie trois jours annoncés sur la watch 3 contre cinq jours sur la watch 3 pro est ce que dans la pratique on ressent cette différence d'autonomie oui lorsqu'on va aller voir la batterie l'autonomie on va se rendre compte que à charge pratiquement égale on va avoir cette différence d'autonomie il 84% il me reste 2 jours et là 100%, il me reste 5 jours. Dans la pratique, on va avoir au moins une fois et demie de plus d'autonomie avec la Watch 3 Pro. C'est une des grandes différences qui pourrait vous faire passer du côté Watch 3 Pro, c'est si vous cherchez encore plus d'autonomie, ça c'est 5 jours et 3 jours en mode Smart normal. Si vous passez en ultra mode, c'est 14 jours annoncés sur la Watch 3 contre 21 sur la Watch 3 Pro. Dans la pratique, c'est plutôt 8 à 10 jours sur la Watch 3 et 15 à 17 jours sur la Watch 3 Pro. Enfin, moi, c'est les résultats que j'ai obtenus. Ensuite vous allez avoir les caractéristiques basiques que vous retrouvez sur les deux montres Accéléromètre, cardiofréquencemètre, gyroscope, capteur géomagnétique, baromètre, altimètre, capteur de lumière ambiante Au delà de ça vous allez retrouver bien entendu Harmony OS. Vous allez retrouver 16Go de stockage dans les deux, 2Go de mémoire vive Vous allez retrouver en gros voilà, toute la navigation qui est semblable qui est rapide, qui est fluide, qui est sympa Que je vous ai présenté pendant le test Bluetooth 5.2, compatible iOS, Android, il y a une vidéo Qui va sortir demain ou après-demain, enfin dans quelques jours Sur la différence entre les deux Et c'est à peu près tout sur les fiches techniques Maintenant parlons un petit peu des différences On pourrait dire fonctionnalités mais plus que j'ai ressenti Pendant mon test Les différences plutôt fonctionnelles que j'ai ressenti entre les deux montres, au-delà de l'aspect esthétique et au-delà de, bah, de l'intérieur. Laquelle j'ai préféré utiliser, je vous le dis juste après, mais les différences que j'ai vues. J'ai vu une différence au niveau du GPS. Je trouvais le GPS de la Watch 3, je vous l'ai dit pendant le test, très long à démarrer, contrairement à celui de la Watch 3 Pro. Donc pour moi, GPS de la Watch 3 Pro est au-dessus. Au niveau du cardiofréquence mètre, je vous ai dit qu'il était très correct maintenant. Sur la Watch 3, c'est la même chose sur la Watch 3 Pro. Les éléments de suivi sportif sur la Watch 3 Pro sont. Aussi bien que la Watch 3 et mieux pour le GPS Pareil au niveau du suivi podométrique Je l'ai trouvé que l'erreur était moins flagrante sur la Watch 3 Pro Après dans l'utilisation ça va être la même chose Vous allez pouvoir télécharger les mêmes applications Télécharger, utiliser les mêmes choses Et vraiment vivre avec les deux montres pareil Mais c'est quand même important à souligner Que voilà vous avez une meilleure autonomie Et un GPS qui a l'air plus précis Donc maintenant la question c'est laquelle choisir laquelle personnellement je choisirais déjà je vous ai dit en juin, juillet 2021 je ne prends aucune des deux pour le prix, 500 euros pour une montre qui est au démarrage un OS qui est vraiment au démarrage l'OS pour l'instant, Harmony OS ne vaut pas du tout les 500 euros, même les 400 euros il n'y a, y a rien à faire dessus, il n'y a rien à grignoter dessus, la montre est... les montres sont très belles par contre, hein. elles sont très belles je vous l'accorde mais pour l'instant ça ne vaut pas les 500 euros mais bon, si on me disait, je te donne une des deux ou je te fais gagner une des deux, ça n'a laquelle tu choisirais je partirais sur la pro pourquoi déjà pour la meilleure autonomie moi je n'ai pas cette problématique d'avoir un poignet assez fin donc du 48 mm et du 46 mm ça me va et ça me convient mais c'est surtout pour l'autonomie et la précision gps après je me dis que la précision gps ça sera euh, amélioré aussi sur la watch 3 c'est peut-être une mise à jour bref mais c'est surtout pour l'autonomie après vous allez me dire est ce que 100 euros pour deux jours d'autonomie de plus ça vaut le coup ça c'est à vous d'en décider mais je la trouve plus belle avec des meilleurs matériaux et une meilleure autonomie. Donc personnellement je partirai sur la belle Watch 3 Pro. Mais comme je vous le disais, actuellement, je mets pas 500 euros là-dedans. Il va falloir attendre que Harmony OS prenne un peu de galon, prenne un peu de contenu. Parce que là, euh, ça vaut pas plus qu'une GT2 Pro qui a 160 euros. Tout simplement, il n'y a pas d'intérêt à acheter cette montre. Maintenant, on verra à la rentrée avec la nouvelle Samsung et on verra surtout à la rentrée si Harmony OS a, a, a, a s'est donné un petit peu plus. Ça, c'est une affaire à suivre. Voilà les amis sur les quelques différences qu'il y a entre la Watch 3 Pro et la Watch 3. En attendant la vidéo vivez à fond vivez high tech n'oubliez pas le concours de la watch 3 c'est sur insta c'est sur dans ma dernière vidéo test donc allez voir si j'ai le temps je vous fais un petit test un peu plus light sur la watch 3 pro mais je sais pas vous m'avez demandé déjà pas mal de comparatifs avec d'autres montres donc déjà ça c'est prioritaire et on verra après en attendant la prochaine vidéo vivez à fond vive high tech merci et à bientôt sur ma chaîne